Bonjour, je m'appelle Christina Talens et pendant les prochaines 10 à 15 minutes, je vais vous parler euh, du programme qu'on a développé avec le Walker Institute euh, de l'Université de Reading pour faciliter la communication autour de des eaux souterraines et les climats avec les petits agriculteurs en Afrique. Avant de commencer, je voudrais euh, avant tout rentrer un peu dans le contexte. Euh, donc, euh, notre programme se base au nord du Ghana et au Burkina Faso, où il y a de longues périodes de, de faibles précipitations et les stocks de souterraines euh, peuvent tomber dramatiquement. Ceci a un impact direct sur les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la santé des personnes dans les régions où on a les programmes. L'extension agricole par la radio offre une opportunité de fournir les informations euh, sur des moments ponctuels, des, des informations indispensables aux communautés les plus vulnérables. Et ça, ça leur permet aussi de planifier un peu à l'avance. Donc l'objectif est de diffuser un, une émission de radio capable de soutenir la résilience climatique des communautés euh, du, dans les programmes. Donc, comment fonctionnent euh, ces émissions de radio qui peuvent donner des informations sur les eaux souterraines et les changements climatiques? Euh, avant tout, il faut identifier les défis spécifiques aux communautés qui sont liés aux problèmes d'eau. Dans un premier temps, le Walker Institute est allé sur place au nord du Ghana et au Burkina Faso pour identifier ces défis et identifier les besoins d'information qui avaient les communautés. Donc, il y avait des questions autour des sources d'eau. Il y avait des problèmes pour l'accès. Il y avait des questions sur la saisonnalité, le type de sol, la qualité d'eau. On avait aussi une énorme dépendance sur l'eau comme ressource naturelle pour tout ce qui était euh, agriculture et jardinage, donc pour la production de, de la nourriture. Euh, il y avait également une dépendance euh, pour tout ce qui était élevage. Donc, il y avait une diminution des rentabilités des cultures, il y a une variabilité des pluies et donc. L'élevage aussi est sensible à, à ces changements et ça a un impact direct sur la nourriture euh, qui est disponible, ce qui touche à la santé des communautés. Par la suite, on avait aussi des questions autour de l'éducation et l'information en, en ce qui concerne les services d'extension et, et la compréhension des producteurs euh, à, à, qu'on y recevait des, des messages des de experts. Donc, les producteurs souvent écoutent les autres producteurs. Et c'est ce qui est essentiel euh, dans les émissions de radio c'est d'utiliser les savoir-faire et les informations des producteurs qui, qui ont déjà euh, quelques pr bonnes pratiques. Euh, et ceci est important quand on parle également des risques climatiques. Et des événements extrêmes et qu'on veut planifier pour la manière en, en termes de euh, les réserves d'eau la diminution des réserves d'eau une fois on avait fait cette analyse des besoins et cette analyse des défis on utilisait le on utilise le, un calendrier agricole et un, un calendrier nutritionnel pour euh, voir quels sont les différents moments où on va devoir intervenir en termes d'information autour de l'eau et autour de, de, de, de la santé. Et c'est à ce moment-là qu'on va former des groupes d'écoute. Donc euh, au Ghana, on a travaillé avec des groupes d'écoute et des groupes de planification euh, qui étaient des groupes de jardinage. Et au Burkina Faso, on a travaillé avec des groupes de femmes euh, qui travaillaient dans, avec le, le beurre de carité. Donc, euh, ces groupes d'écoute, ce sont eux qui vont pouvoir fournir les informations aux autres agriculteurs. Donc, la première chose, euh, le premier travail qu'on fait avec eux, c'est d'identifier quels vont être les objectifs spécifiques à leur communauté. Euh, donc, selon eux, euh, quels sont les besoins d'information qui auront euh, les différents producteurs dans leur communauté. Euh, il faut dire que 50% des groupes doivent être des femmes et euh, le contenu va être développé euh, par les, les producteurs eux-mêmes. On va, on va essayer d'utiliser de, de, le moins possible des experts et les voix des experts. Donc, ça sera un savoir-faire qui sera communiqué directement par les femmes et les hommes dans ces groupes. Et donc, voilà. Voici les premiers objectifs que les groupes de, de Burkina et du Ghana avaient avec les émissions de radio. Les premiers étaient d'améliorer les rendements et fournir l'information sur les cultures alternatives et résistantes à la sécheresse. Donc on a parlé surtout du millet, sorghum, euh, maïs et soja. Ils voulaient aussi euh, parler un peu de la valeur nutritionnelle des différents produits qu'ils avaient dans les jardins. Et également, il voulait euh, parler des de cultures qui étaient assoiffées d'eau. Donc au Ghana, par exemple, et au Burkina. Euh, beaucoup de communautés euh, participent à la production de la beurre de karité. Et c'est un moyen de subsistance important, mais qui consomme énormément d'eau pendant le, euh, procès, la, le procès de, de lavage des de noix. Et au Burkina, également, les riz à ébullition utilisaient énormément d'eau. Et donc, le deuxième objectif dont les communautés voulaient parler, c'était euh, comment améliorer la connaissance sur la récupération et la conservation de l'eau et comment euh, utiliser cette eau pour ne pas la gaspiller, pour que soit, ça soit véritablement efficace au niveau de l'utilisation des ressources. Euh, donc, ils ont parlé un peu de l'accès à l'information sur l'eau et les techniques de conservation de l'eau, les techniques de récolte de l'eau, de la pluie et, et l'irrigation. Et ceci euh, était très, très lié à, à l'objectif 3, qui était la gestion durable des terres et de, de l'eau. Donc, euh, ils voulaient faire des émissions sur euh, l'utilisation efficace des engrais. des engrais des chimiques, chimiques sont devenus très chers, donc ils voulaient voir des options pour les engrais euh, organiques, donc ils vou il voulaient développer des émissions autour des fumiers, des déchets organiques. Ils voulaient aussi développer le contrôle d'érosion des sols euh, dans les communautés les, les, les plus affectées euh, par l'érosion. Il parlait un peu des types de plantes, l'herbe napia qui pouvait aider à contrôler l'érosion et, et puis les types de plantes qui pouvaient aider à fixer l'azote pour que ça puisse apporter des nutriments aux autres cultures. Et parler un peu des différentes techniques des terrasses et, ainsi que l'efficacité de l'eau et la rétention d'humidité dans les sols en utilisant des méthodes de péage, le travail du sol, la couverture et l'irrigation de goutte à goutte. Et finalement, euh, le, le quatrième objectif de ces missions, c'était de, de pouvoir améliorer la santé des communautés. Donc, parler de la nutrition alimentaire, examiner, parler un peu des problèmes de santé dans la région. Et puis, également, regarder les cultures et la nourriture dans les jardins domestiques qui, qui apportaient des plus, les plus de nutriments. Donc, euh, ils voulaient promouvoir, par exemple, euh, les patates douces euh, pour la vitamine A. Euh, il parlait aussi des cultures vivrières euh, résistantes à la sécheresse, ainsi euh, que les cultures les plus productives. Et là, il voulait parler un peu des coûts, de, com de com comment pouvoir accéder à ces cultures. Euh, il faut savoir que ce sont des différents euh, produits qui se font dans les jardins. Euh, lorsqu'on parle de nourriture dans les régions. Et puis la, der la dernière chose qui était très importante, c'était la santé du bétail et, et de la nourriture qui était disponible. Pendant les moments de sécheresse, euh, les animaux euh, meurent de faim et, et comme ils sont souvent euh, un peu dans la nature, ils se ils perdent et ils meurent aussi de soif. Donc dans les communautés euh, du Ghana, on avait 15 agriculteurs dans la communauté cible, et euh, c'était organisé un groupe d'auditeurs. Euh, ils se voyaient une fois tous les trois mois pour développer l'agenda euh, de, de ces missions euh, dans les trois mois à venir. Et Ils envoyaient toutes les semaines des commentaires via SMS ou avec des réunions face, qui se faisaient face à face. En même temps, on avait les, les, les officiers d'extension qui étaient présents pendant qu'on enregistrait les émissions de radio, et, ainsi que les autorités locales de l'eau. Et c'est eux qui aidaient un peu à, à développer le contenu de ces missions avec les agriculteurs eux-mêmes. On avait des, des techniques, des questions et réponses où on pouvait, on pouvait faire des questions à des experts. Donc le, le rôle de ces groupes était vraiment de développer l'agenda des radios agricoles et d'enregistrer les émissions. Et voici un exemple d'un de, de programme d'émission pour le mois de juillet au Burkina Faso, par exemple. Donc, vous voyez les différentes cibles sur la gauche, amélioration des rendements, accès et conservation de l'eau, nourriture et santé. Et les parties qui sont euh, colorées sont les parties euh, que euh, les groupes avaient identifiées comme étant importantes pour le mois de juillet. Donc, on a préparé des émissions sur euh, la préparation du champ en utilisant des méthodes SAIL, les cordons pierreux, on a on a parlé de la fumure organique, les engrais organiques, euh, l'entretien de la culture. Donc ce sont des, des moments, périodes, et, et ce sont des moments clés dans euh, les calendriers agricoles où on doit parler de ces différentes techniques-là. Et vous savez, vous savez également l'accès et conservation de l'eau parce que c'est une période de pluie. Et finalement, euh, ici au mois de juillet, on a la cible numéro 4 qui parle de gestion des de ressources naturelles. Et... Au même moment, voilà, vous voyez qu'on on parle des sols, des techniques de protection, de conservation des sols, euh, ainsi que la question des forêts, les reboissements et l'entretien le, des plantes et des arbres. Donc, euh, ils ont parlé de ces différents sujets-là pendant le mois de juillet. Et avant de vous quitter, je voudrais juste vous montrer un petit vidéo pour que vous puissiez voir vous-même euh, à quoi ressemble un, un groupe de radio. Euh, au nord du Ghana, donc les personnes qui sont responsables de diffuser toute cette information. Merci. Oh. Oh.